Donc, ce soir, on va parler évidemment du questionnaire interactif. Euh, très rapidement, le plan de la présentation est le suivant. Donc, plus en premier, on va faire un essai avec Booklap. Donc, euh, de sorte à ce que, euh, on puisse voir un peu de quoi ça va l'air. Enfin, ça va vous donner une, une bonne idée, je crois, de l'expérience et du côté étudiant, de voir comment ça peut être un outil qui peut être plaisant à utiliser autant de manière asynchrone à distance que même en classe. Donc, c'est le fun. Au club, je crois vraiment que c'est un outil qui va survivre à la pandémie et que qui pourra être intégré là, dans, dans un climat de classe là, tout à fait régulier. Donc, pour y accéder, c'est l'hyperlien que je vous ai mis dans le chat. Il est également présent au tableau et à la diapositive. Trois, il y a également un code QR là, pour ceux qui veulent le scanner avec leur cellulaire, euh, avec leur caméra de cellulaire. Normalement, là, ça devrait. Euh, c'est possible qu'on vous demande de vous identifier au moment de vous connecter. Euh, si c'est le cas, là, vous pouvez euh, juste ajouter un pseudonyme. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simple. Pas besoin de se créer de compte, pas besoin euh, de, de code de connexion, quoi que ce soit. Quoique c'est toutes des choses qui sont configurables, on va le voir. Euh, puis, euh, mentionnons qu'il y a également là, un bouton panique, donc euh, compris. Donc ça, ça va bien. Puis quand ça va mal, je peux cliquer sur « Je suis perdu ». Et là, euh, l'enseignant reçoit une alerte au moment de la présentation qu'un étudiant est mailé. Donc ça peut vraiment être euh, un outil là, supplémentaire là, pour faire un suivi. On sait que des fois, surtout là, avec les cours à distance, c'est plus difficile d'avoir un input là, du côté euh, des participants. Donc, l'interface enseignante, elle, de son côté, elle ressemble à ceci. Donc, euh, je vais en fait démarrer avec vous euh, le questionnaire interactif. Donc, je vous invite à garder un œil sur votre fenêtre étudiante parce qu'au moment où je vais appuyer sur lancer, ça devrait s'activer devant vos yeux. Donc là, pour le moment, c'est simplement euh, les options de connexion. Donc, tous les euh, questionnaires euh, synchrones de Wooclap démarrent avec cette interface-là. Comme ça, ça permet en fait euh, de.. Euh, donner des informations de connexion à l'enseignant, donc les moyens de se connecter avec code QR, URL, je l'ai mentionné, mais vous pouvez même le faire par texto. Euh, donc, il y a vraiment toutes les options pour les étudiants sont présentes et c'est vraiment quelque chose qui est multiplateforme. Je peux accéder au message, donc voir de quoi ça va l'air ici. Je vais relancer. Et euh, voilà. Donc, pour commencer, je vais cliquer sur la flèche de droite. Donc, euh, comme on navigue un peu dans un, comme un PowerPoint, en quelque sorte. Et là, ça va, en allant à la première question, celle-ci devrait apparaître devant vous dans votre interface élève et vous êtes à même d'y répondre en temps réel. Donc, identifiez les événements marquants de l'histoire du Québec pour la période de 1945 à 80 et classe-les dans les aspects de société pertinents. Donc, vous pouvez remplir, euh, c'est vraiment comme un brainstorm ou donc, une tempête d'idées en bon français. Donc, vous pouvez remplir des événements historiques et ils vont apparaître automatiquement dans les catégories que vous avez choisies. Moi, de mon côté, c'est euh, l'interface auquel j'ai accès. Et je vois aussi des réponses de mes collègues et je peux même les liker. Donc, je peux dire, hey, j'aime vraiment la révolution tranquille. Petit like. C'est une option que j'ai activée. Ça peut ajouter un côté interactif à la chose. Je vois aussi que j'ai un étudiant qui est perdu. Je ne sais pas c'est qui, par contre. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui est perdu en ce moment, vous pouvez me faire signe dans le chat à un de mes collègues ou me connecter de vive fois. Ouais, en fait, c'est euh, le co-animateur qui a décidé d'activer la fonction perdue. Je contacte tu tu te sois retrouvé, Dan. Merci. Euh, ouais. Donc, Quand le co-animateur est perdu, ça ne va pas bien. C'est ça. Donc, on, je vois en temps réel. Le seul élément qui est un peu tard dans le Club, si je ne peux pas savoir c'est qui. Mais ça peut être une manière pour moi de faire une petite cloche. Ce qui est intéressant après, c'est que euh, je peux. Euh, moi, en tant qu'enseignant, modifier des choses en cours de route. Donc, par exemple, je pourrais dire, « Hey, mettons, la crise d'octobre, oui, c'est un aspect social, mais ça pourrait être aussi considéré comme politique. » Donc, je pourrais dire aux étudiants, « Regardez, je saisis l'étiquette et on discute ensemble puis on décide de classer certains événements en fonction euh, de, de ce qu'on juge intéressant ou en fonction d'une de, de, meilleure réponse » ou euh, d'une meilleure étiquetage. Je peux même aussi supprimer des réponses. Donc, si je vois par exemple la naissance de Steve Kirion, c'est un événement euh, en effet. Est-ce que c'est un événement marquant? On pourrait peut-être en débattre dans le cadre du cours d'histoire. Donc, je pourrais la supprimer, par exemple, en appuyant sur la petite poubelle. Donc, ce qu'il faut avec WooClap, c'est que euh, je peux par la suite, c'est pas qu'il vraiment le contrôle en tant qu'enseignant. Donc là, je juge qu'on a passé assez de temps sur cet exercice-là, on a fait la tour. Un peu, là, de euh, la présentation de Médéric ce c'est pas pour 45 et 80 dans le mouvement. Donc, euh, on voit que, et donc, je peux le supprimer en appuyant sur la couleur. Ou je pourrais l'ouvrir, puis on pourrait regarder ça plus en détail. Une pour la présentation de tableau, là, euh, ça peut être intéressant. Donc, une fois que j'ai juste terminé cette question-là, je peux aller à la suivante. Donc, j'appuie toujours sur la flèche à droite. Et là, voyez-vous, j'ai vraiment le contrôle. Vous, votre référence élève devrait vous amener automatiquement à la question suivante. Et là, je vous demande d'identifier sur la carte, euh, Donc, c'est un plan euh, d'une seigneurie euh, conçue là, sur le modèle féodal en Nouvelle-France, je vous demande d'identifier le moulin banal. Donc, je peux voir les réponses en temps réel, vous sélectionnez les endroits, euh, je pourrais décider, par exemple, que les résultats ne s'affichent pas en temps réel, donc je clique, par exemple, à droite, à gauche, voyez-vous, là, il y a « résultat. Comme là, on voit la quantité qui rentre, on ne voit pas où il rentre. Donc, si je veux que les étudiants euh, ne soient pas quelque chose qui soit plus individuel, je peux le faire. Je peux le réactiver. Et lorsque c'est terminé, j'appuie sur réponse correcte. Et là, on va voir. Euh, les réponses sont verrouillées, donc vous vous ne pouvez plus répondre et on voit le, ceux qui ont répondu comme du monde et où étaient les mauvaises réponses. Fonction intéressante, il y a un mode compétitif qui est optionnel. Donc voyez-vous le petit euh, trophée tout en bas, je clique dessus. Et on peut voir les meilleurs joueurs. Donc on voit que Steve, Alain et Danny, ça va plutôt bien. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là. Finalement, dernière question. Placer en ordre chronologique les, ces gouvernements de la colonie. Donc on a différents éléments. Euh, je pourrais, en tant qu'étudiant, je peux les déplacer à la mi-terme. Donc en les, en les saisissant et en les glissant, c'est quand même intuitif. Mais si par exemple, bon, l'étudiant a des problèmes de mobilité ou quoi que ce soit, il peut aussi utiliser les petites flèches puis les déplacer comme ça à la mi-terme. Euh, à coup de clic. Donc j'appuie sur valider, j'envoie ma réponse. Et moi, de mon côté, je peux voir les réponses les plus fréquentes, par exemple. Donc, en appuyant sur euh, le petit icône là de personnage à gauche, je vois les réponses les plus fréquentes. Donc, quelles sont les combinaisons qu'on trouve le plus souvent. Et finalement, ben, je peux bien sûr faire afficher les bonnes réponses en appuyant sur « réponse correcte On voit ici qu'elle était le bon ordre. Je peux voir du côté étudiant ah, « je me suis trompé ». Donc, il me donne des rétroactions là, avec les icônes à la droite. Et en parallèle, ben, je peux toujours faire un suivi de qui sont mes meilleurs joueurs. Donc, voici Danny et Anonyme, cette fois-ci. Et lorsque j'ai terminé, là, ça me renvoie à l'interface de départ. Donc, euh, c'était une, une présentation très rapide euh, du fonctionnement là, de WooClap pour ce qui est... Euh, du plus de l'aspect synchrone, plus de l'aspect présentation en classe. Donc, ça peut être un outil vraiment intéressant si vous voulez, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, faire de la rétroaction ou consolider une période, faire de l'activation de connaissances antérieures, bon, ou initier une période. Euh, mais il y a également le moyen de faire de l'asynchrone au sein du club, donc d'envoyer des devoirs un peu là, aux étudiants à travers l'interface. Donc, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur là, dans le fonctionnement euh, de la plateforme, euh, je voulais quand même qu'on s'attarde rapidement à ses caractéristiques. Donc, oui. bon, on l'a vu dans un premier temps. Google euh, permet non, des questions bien. qui sont vraiment variées. Euh, donc, plus tantôt, on avait l'identification d'images, on avait des brainstorms, oui. on, avait, on avait placé des éléments d'autres chronologiques, mais il y en a encore oui. plein d'autres. On n'aura même pas le temps de tous y voir ce soir. Des trucs en maths, il y a des trucs. En mat, de questions longues, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment une plateforme très complète. Elle est également multiplateforme, donc que vos étudiants soient sur tablette, sur Chromebooks, ordinateur, cellulaire, you, honnêtement là, ça fonctionne très bien. L'interface mobile est vraiment très agréable également à utiliser. Donc, euh, on se que la plupart des étudiants maintenant dans vos secondaire ont des cellulaires, donc ça peut être quelque chose qui peut se faire en classe là, très rapidement, même si vous n'avez pas accès au matériel informatique. Il y a un mode compétitif, ce dernier est optionnel, euh, mais ça peut vraiment être une source de motivation. Euh, puis le caractère anonyme de WooClap euh, peut aussi là, enlever peut-être certaines craintes là, de performance chez certains étudiants. La configuration est très fine, donc je peux vraiment paramétrer qui a accès au quiz, s'ils ont besoin de s'identifier, comment il est pondéré, etc. Il y a quand même vraiment beaucoup d'options, on regardera ça ensemble. La, la correction et la rétroaction se fait de manière automatique, donc une fois que la question est terminée, on peut voir rapidement là où il y a eu les bonnes et les mauvaises réponses. Le tout s'exporte via Excel, il y a un bon contrôle d'accès. Puis finalement, pour l'étudiant, ce qui est plaisant, c'est ce qu qu'il n'est pas obligé de se créer de compte pour y accéder. Donc, on sait que des fois, c'est une restriction quand même récurrente là, avec les outils numériques. Avec Woo club, euh, il peut avoir, tout dépendamment de ce que vous voulez, euh, ça peut vraiment être free for all, puis l'étudiant peut vraiment y accéder comme il le souhaite. Très important. Tantôt, je parlais qu'on n'avait pas besoin de se créer de compte dans Google. Bien évidemment, ça s'adresse aux étudiants, euh, aux élèves, mais euh, du côté de l'enseignant, euh, vous devez avoir un compte, bien évidemment. Donc, il y a un compte offert gratuitement au grand public, euh, mais ce dernier vient quand même avec des limitations importantes. En fait, la, la, la principale limitation, c'est que vous pouvez seulement avoir que deux questions publiées en simultané. Donc, tantôt l'exercice que j'ai fait où je publiais trois questions, si on avait trois questions, euh, ça ne se ferait pas avec la version gratuite de Google La bonne nouvelle, c'est que vous, en tant qu'enseignant au primaire et au secondaire, si vous vous connectez avec un compte associé à un centre de service, associé à une institution scolaire, eh bien, vous avez accès à la version illimitée, et ça gratuitement. Donc, je ne peux pas offrir de garantie, peut-être que vous, votre collège ou votre école n'est pas reconnue par vos clans, mais honnêtement, là, ça semble être assez là, répandu à l'ensemble du Québec. Donc, pour vous connecter, en tant qu'enseignant, euh, vous pouvez aller directement sur le site de WooClap ou sinon, euh, dans la diapositive, nous avons mis un hyperlien dans « Voir la procédure ici ». Donc, vous cliquez sur « Ici » et euh, vous pourrez aller voir la procédure expliquée par WooClap étape par étape en français. Donc, assurez-vous simplement d'utiliser votre adresse professionnelle. Du côté de WooClap, en lui-même, euh, il y a trois grandes fonctionnalités au sein de l'application. Donc, la première, c'est ce qui est intitulé vote, la seconde, message, et la troisième, au rythme du participant. Donc, à partir d'ici, je vais plutôt aller d'une exploration qui se fait euh, à même l'interface de WooClap, Je quitte un peu la diapositive, mais si jamais euh, vous voulez avoir un aide-mémoire, la diapositive est toujours, elle est entre vos mains, vous pouvez la réutiliser au besoin. Donc. Je vais simplement retourner à la page d'accueil. Donc, lorsque votre compte WooClap est créé, vous devriez être devant cette interface-ci. Donc, une fois que euh, vous êtes ici, dans la fond, ce qui est important de savoir, la première chose avec Ooclap, c'est que ça va fonctionner par événement. Donc, les événements, c'est un peu votre classe virtuelle. Ceux qui utilisent Zoom, pas Zoom, mais Classroom ou Teams, vous avez peut-être déjà été familier un peu avec ça, c'est soit vos classes, soit vos équipes. Donc, ça crée une sorte d'équipe, une sorte de classe virtuelle dans laquelle vous pouvez créer vos questions. Donc, vous pouvez en créer un nouveau, vous pouvez en réutiliser un ancien ou vous pouvez sélectionner des événements précédemment faits. Moi, je vais prendre l'événement euh, attribué pour la formation d'aujourd'hui. Je l'ouvre et là, ça va m'amener à l'interface associée à l'événement. Donc, vous avez trois onglets à votre gauche. Vous avez votre message et au rythme du participant. Je l'ai mentionné tantôt. Vote dans le fond lorsque vous créez des questions dans vote, ça va vraiment s'intégrer là à l'espèce de diapositive questionnaire interactif que j'ai fait tantôt. Donc c'est vraiment l'idée de créer un questionnaire en temps réel avec les étudiants puis l'enseignant qui présente les réponses au tableau, dans lequel vous avez un contrôle très fin en fait du rythme. Euh, de participation. Puis bon, vous voyez les questions là que j'ai faites euh, tantôt, donc euh, identifier des événements marquants, euh, ce régime salarial, et places en votre chronologie. Message. En fait, ce sont les options associées au clavardage. Donc, j'ai vu que, tantôt que des gens discutaient. Peut-être que certains n'ont pas remarqué, mais euh, dans l'interface ici, voyez-vous, euh, dans l'interface de l'élève associée à l'événement à WooClap, il y a une petite bulle de messages. Donc, on peut les gens peuvent discuter ensemble. Euh, les gens peuvent discuter ensemble euh, à même vos classes. C'est ça quelque chose qui est, ce sont des choses qui sont euh, configurables. Donc, vous pourriez tout simplement le désactiver. Donc, si vous voyez que vos étudiants niaises ou il y a des choses qui se disent qui n'ont pas d'allure, vous désactivez. Il y a une option pour autoriser des likes. Donc, les gens peuvent s'en. Marquer leur appréciation pour les messages et une option aussi pour autoriser des images. Donc là, à ce soir, je vous ai donné euh, une passe gratuite. Vous pouvez vraiment tout faire dedans, mais euh, vous pourriez le restreindre le clavardage comme vous le souhaitez. Puis il y a également, la possibilité de le configurer avec Slack. Là. Je ne pense pas que ce soit utile pour euh, le secondaire ou le primaire, mais c'est digne de mention. Finalement, au rythme du participant, ça permet de créer des questionnaires asynchrones, donc des questionnaires que le participant peut répondre même en dehors de la salle de classe donc, ou en dehors du moins de la présentation que vous faites au à votre tableau. Donc ici, j'en avais déjà créé un qui est déjà monté. Je pourrais, et il y a un petit interrupteur intitulé « Publier ». Là, Il est désactivé, donc je peux choisir le moment où ce dernier est publié, et lorsque je clique sur « Publier ». Je confirme ici. Mais du côté de l'étudiant, si certains d'entre vous ont, de l'élève, certains d'entre vous ont encore l'interface ouverte, voyez-vous, là, il est apparu soudainement question, question supplémentaire et vous pourriez aller vous amuser euh, à y répondre. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour là, pour les trois grands onglets d'interface y a WooClap. La création de questions, elle, reste là, sensiblement la même. Euh, que ce soit pour les questions synchrones ou asynchrone. Euh, donc, au dans la section au rythme du participant, en fait, euh, j'appuie sur le bouton Créer, puis ça va m'amener à l'interface de création. Et dans l'interface Vote, en fait, euh, il y a une étape de moins, il n'y a pas besoin de cliquer sur Créer, j'ai simplement à sélectionner le type de question que je souhaite faire dès le départ. Donc, voyez-vous, il y en a quand même pas mal, QCM, sondage, trouvé sur l'image, échelle, question ouverte, nuage de mots appareillement, euh, trouver un nombre, priorisation, classement, etc. Donc, je pourrais, par exemple, décider de créer un classement. Donc, je clique dessus. Ça va m'emmener à l'interface de création. Et, euh, bon, ben là, voyez-vous, il me fait une suggestion. Mais je pourrais dire, bon, ben, classer en ordre X élément. Et là, tu sais, je pourrais dire, un, bon, il, et dans l'ordre où je les rentre, moi, ça va être le bon ordre que les étudiants devront trouver. Mais une fois que la question est envoyée aux, aux élèves, eh bien, eh bien, les réponses vont euh, être brassées, là, puis euh, ben, ça apparaîtra pas en 1, 2, 3, 4 ans. Je peux euh, configurer un compte à robot. Donc, il y a quand même vraiment là, une euh, pléthore d'options en termes de création de questions, mais aussi là, de configuration. Donc ça, c'est pour ce qui est de créer un classement. Mais on euh, pourrait... Euh... Médéric, oui? j'ai une petite question pour toi. Il y a une question dans le clavardage, puis je t'interromps vite fait. dans. Oui, oui, C'est dans les types de questions, en fait. Il oui. euh, y a euh, Mylène qui pose la question. C'était quel type de question euh, l'organisation, la première, avec les aspects là, économiques, oui, euh, sociaux aussi? C'est ce qu'on appelle le « brainstorming ». Donc, je clique dessus. Et là, je peux poser ma question. Donc, euh... Euh, je ne sais pas, euh, bon, l'aspect de société. Et je rentre ensuite les catégories dans lesquelles les gens vont avoir à classer euh, les beaucoup. événements dans l'aspect de société. Merci beaucoup. Mais bon, là, j'ai choisi des aspects de société, mais ça peut être des concepts plus spécifiques, ça peut être le type de pizza que vous, décidez à, vous désirez avoir. Bon. Est-ce que la tomate est un fruit? Et puis là, tu crées deux catégories, fruits. Euh, puis bon, il y a quand même moyen là, de euh, faire un peu ce que vous voulez avec ça. C'est un outil le Swimming que je trouve franchement intéressant. Euh, mentionnons d'ailleurs que la plupart des questions peuvent être créées en joignant des images euh, à l'intérieur. Donc Par exemple, si je clique sur la, la petite icône, le petit onglet euh, images à côté là, du, de la question, je peux naviguer dans mon ordinateur, puis aller chercher une image. Puis là, voyez-vous, ça va s'ajouter. Puis le résultat final, c'est que ça va donner quelque chose comme ici. Donc là, ici, j'avais mis euh, le blason de la Saskatchewan. L'élève peut cliquer dessus pour l'agrandir aussi. Donc, si jamais vous voulez faire de l'analyse d'image, ben, il y a moyen de le faire comme ça. Là. Bon, c'est sûr que euh, l'analyse du de la Saskatchewan, c'est peut-être pas euh, top, top, là. Il euh, y a, a peut-être des choses plus intéressantes à analyser, mais vous comprenez le principe, il y a moyen, là, de quand même, encore une fois, d'avoir des trucs quand même intéressants. Donc, tu sais, je pourrais avoir quelque chose au sujet du code d'Amagoubi, puis dire, bon, ben, ok, ça, c'est le code d'Amagoubi, quel aspect de société ça représente, et si ça peut friquer dessus, puis l'observer euh, plus en détail. On peut liker les réponses, ou non. Vous pouvez toujours mettre un compte à rebours, donc, si jamais vous ne voulez pas avoir à gérer là, le, la, la durée là, des événements, là, il y a possibilité de le pré -configurer. Donc, c'est ce qui... Il y a vraiment plein de types de questions. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on peut faire des, des dictées trouées. Euh, puis, tout est toujours bien expliqué aussi dans l'intérieur de WooClap. Vous ouvrez quelque chose, il y a un exemple faire Puis, euh, il y a toujours là, les, les, les, les détails. Les détails, généralement, sont présents. Vous pouvez également paramétrer votre événement au grand complet. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la roue d'entrée en haut à droite. Et là, vous avez accès à des options plus générales. Donc, par exemple, juste là, il y avait le mode compétition d'activer. Si jamais je juge que euh, c'est pas intéressant pour ma classe, je, parce que ça les stresse, je le désactive. Je peux désactiver le bouton perdu ou le réactiver. Je peux rendre les résultats visibles par défaut ou non. Euh, je peux demander aux participants de s'identifier avec un pseudonyme. Donc, par exemple, pour avoir les noms, les prénoms des gens, quoi que ce soit qui les empêche d'utiliser le, un, un nom fictif. Si je veux éviter ça, si je veux, par exemple, m'assurer que euh, les gens qui accèdent à ma présentation soient des élèves de ma classe, puis que je puisse retracer c'est qui, eh bien, je clique sur authentification, interrupteur. Et là, je peux choisir des types d'authentification possibles. Donc, il y a adresse email. Il y a réseaux sociaux, donc un élève pourrait même se connecter avec son compte Google ou Facebook. Et il y a adresse universitaire. Bon, c'est plus ou moins intéressant dans le cadre secondaire ou primaire, mais euh, je vous dirais que c'est juste des universités françaises donc euh, qui sont visitées. Là, il n'y a même pas d'université québécoise là-dessus, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, vous pourriez ajouter des éléments et tout se rentre en fait en temps réel. Donc, Si jamais je rafraîchirais ma page, probablement qu'il me demanderait de m'identifier. Donc, à présent, on va juste désactiver l'authentification et le pseudonyme. Il y a plus d'options ici présentes, euh, ça c'est plus des éléments de couleurs, puis bon, des trucs de même, euh, mais euh, si y un des qui sont plus curieux, vous pouvez aller explorer ça. Donc, ça ferait un peu le tour euh, pour ce qui est des grandes fonctionnalités de Booklab. Il y a possibilité aussi d'intégrer des présentations dans ou Si vous voulez en faire un peu votre PowerPoint euh, de présentation de cours, puis profiter de certaines fonctionnalités avancées, il y a moyen de le faire. Euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais m'attarder, mais si tantôt il y a des gens qui sont curieux, euh, ça me va faire plaisir d'en parler. Donc, au bout de la ligne, WooClap est vraiment un outil très complet. Euh, Mentionnons là, que, je j'allais sauter ça, euh, la correction, elle est un peu moins intéressante, euh, pas parce que, parce qu'au bout de la ligne, regardez, si je retourne en arrière, excusez je vais vite. Donc, si je vais dans paramètres, donc la roue d'entrée, je vais dans mon menu déroulant à gauche, je clique sur rapport, je vais avoir accès aux réponses que mes étudiants ont faites euh, dans les différents exercices. Que Mes élèves ont fait dans les différents exercices. Donc, on voit ici les aspects, aspects féminisme économique etc. Puis là, vous, c'était des, des répondants anonymes, mais si je voulais savoir si mes élèves avoir des résultats liés à mes élèves, j'aurais demandé les, les, les authentifications nécessaires. Euh, C'est intéressant parce que ça pourrait me permettre de voir comment un élève individuellement a performé. Mais c'est moins intéressant parce que je ne peux pas intégrer après les résultats dans une interface de correction où je ne peux pas vraiment laisser de commentaires là, individuels à l'élève en euh, même à même clap Donc, si je veux parler à l'élève de sa performance, parlement, il va falloir que je le fasse autrement, soit par courriel, ou soit euh, de vive voix, parce que dans RooClap, il n'y a pas d'interface offerte en ce sens. Vous pouvez toujours tout exporter en PDF ou en Excel si vous souhaitez euh, intégrer ça dans vos archives. Donc OCLAP c'est vraiment un outil complet, c'est un outil euh, qui permet de travailler différentes opérations intellectuelles, différentes compétences, par exemple, euh, les questions à partir d'image, je pourrais dire que ça peut parler de caractériser le territoire ou de se situer dans l'espace, euh, les euh, tâches d'association, euh, ben, ça permet par exemple de faire des mises en relation des faits, donc par exemple je pourrais dire donner des définitions liées à des courants sociaux euh, économiques, puis bon ben dire ok ça c'est du telle définition, est-ce que c'est du keynésianisme, est-ce que c'est du communisme, est-ce que c'est du fascisme, puis l'élève, dans son milieu déroulant, choisit euh, la bonne réponse, ou finalement, tu sais, avec euh, les exercices chronologiques, bien, bien évidemment, ça aide à travailler, se situer dans le temps, ça aide à l'élève à travailler euh, sa ligne chronologique des événements. Donc, ça fera un peu le tour euh, pour ce qui est euh, des fonctionnalités de Google le temps passe vite, mais euh, on est disponible pour les questions. Euh, je vais céder la parole à Nani qui va nous faire un petit retour, en fait, là, sur euh, le cadre de référence, puis un peu finalement là, euh, les bénéfices du questionnaire interactif. Merci beaucoup, Médéric. Euh, ben voilà, on va rester sur ta, ta présentation. Euh, ben, en fait, nous, c'est ça. Euh, on pense que, ben, dans le cadre de ces webinaires-là, entre autres avec Wooklap, on pense que. Il y a un apport, en fait, il y a une plus-value, si on veut, euh, sur le plan didactique. Euh, si on regarde ici au numéro un, ben, dans un premier temps, il est possible de varier les difficultés des questions et les types de questions. Hein. Je pense que Médéric l'a bien présenté. Euh, toute la multitude de, de, de questions possibles, associées, des, des concepts avec, euh, par exemple, des énoncés, des images avec des, des, des concepts, etc. Donc, euh, il y a une possibilité de, de variété, de, de création de questions véritablement. Ensuite, ben, je pense que vous l'avez compris, une des grandes forces de WCLAP, c'est sa capacité de créer de l'interaction. Ensuite, et Médric vous l'a même montré, là, euh, bon, je ne pense pas, il y a les armoiries de la Saskatchewan, mais il y a, a d'autres euh, possibilités d'investir les documents. Et donc, ça peut être des documents écrits, on peut avoir des images, on peut avoir des caricatures. Euh, donc, vous avez vu qu'on peut facilement intégrer les documents. Et nous, en univers social, du moins, en tout cas, je parlais un peu pour euh, notre paroisse, mais euh, ça n'empêche rien pour les autres euh, domaines d'apprentissage. Euh, C'est toujours intéressant d'utiliser les documents. Donc aussi, ben, euh, vous avez vu, il y a un moyen d'être en mode synchrone et de même de faire une modélisation, mais ne vous l'a pas montré nécessairement parce qu'il y a tellement de fonctions et on, on essaye de se contenir dans ce 30 minutes-là, mais de faire une présentation en direct et peut-être d'offrir un modelage avec un diaporama, une présentation en direct, avec euh, ben voilà, en présentant euh, littéralement, en associant un compte avec une classe et de faire cette présentation-là. On pourrait même demander aux élèves euh, de composer leurs propres questions. En fait, non seulement de poser des questions, parce qu'on le sait que les élèves peuvent poser des questions avec la fonction de clavardage via WOCLAB, au mais aussi on peut même leur demander de participer à l'élaboration de questions, un peu comme on avait vu avec Agora Quiz, mais dans d'autres formats, là, dans, dans un autre contexte. Et bien évidemment, à la toute fin, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il y a l'aspect amusement. Ça, il ne faut pas l'oublier dans tout ça, où on n'est pas nécessairement obligé de poser des questions relevant strictement des opérations intellectuelles. Oui, on peut le faire, mais euh, qu'on peut alléger le tout avec clap. Euh, on le sait, dans un contexte de pandémie, peut-être qu'on a besoin aussi de, euh, peut-être par moment, certaines minutes dans la séance, de se divertir et de, de créer cette interaction-là qui, qui est un peu plus légère, si on veut. Donc, c'est euh, donc, c'est un peu tout ça qu'on voulait vous présenter avec WCLAP, les, les grandes fonctions et ses apports. Et euh, comme on l'a vu dans les autres webinaires, bien, nous, on, on estime que les questionnaires interactifs doivent s'insérer euh, au sein des trois grandes phases euh, d'une situation d'enseignement, de même qu'à l'intérieur d'une démarche d'apprentissage. Donc, on peut utiliser les questionnaires pour stimuler la réflexion, revenir sur les connaissances antérieures, hein, poser les questions aux élèves. Qu'est-ce qu'on sait du dernier cours hein, avec le nuage de mots, par exemple, ou en posant littéralement des questions? Euh, revenir sur les, les, les notions qu'on a vues euh, antérieurement. Euh, valider la compréhension de concepts et les connaissances clés. Donc, on a vu, hein, c'est à vous de décider quel type de questions vous voudriez poser aux élèves pour euh, valider cette compréhension-là. Ensuite, bien, consigner l'information en mentionnant la source, identifier les tendances, toujours dans la cueillette d'informations. Euh, amener les élèves à créer des questions. On pense que c'est possible même avec euh, Wooklap. Et aussi de revenir sur les apprentissages, c'est-à-dire de peut-être même euh, poser une question et euh, de revenir sur, par exemple, collecter des informations sur ce qu'ils ont trouvé de difficile ou les ressources qu'ils ont utilisé ou qu'ils auraient pu utiliser ou s'ils auraient pu faire les choses autrement dans la phase d'intégration. Euh, donc, dans les aussi dans, la, dans les rétroactions, ben nous, on considère que de plus en plus, les questionnaires ne sont pas juste là pour tester les connaissances des élèves, mais aussi de favoriser une forme de rétroaction. On pense que ça fait partie euh, de l'apprentissage. Hein? question de vérifier la progression, en fait, de... de euh, la progression d'acquisition de, de, de certaines habiletés. Euh, on peut dire en histoire, en géo, mais dans d'autres matières. Donc, on pense que les questionnaires interactifs peuvent servir à faire de la rétroaction. Probablement que vous l'avez vu avec Médéric, on a vu qu'il y avait de la rétroaction immédiate. On peut même faire de la rétroaction, de la rétroaction en différé, euh, avec euh, je ne me souviens plus, c'était euh, vote et euh, des participants. J'ai oublié ma classe. Euh, je ne me souviens plus, je n'ai pas ma mon interface enseignant, mais euh, du moins on peut le faire en direct avec euh, vote et euh, au rythme du participant. Voilà, ça me revient. Et euh, aussi, ben, les rétroactions, ben, sont de, ici, on vous rapporte trois ordres, par exemple, de rétroaction. Donc, il y a la rétroaction de base où on peut dire, ben voilà, tu as une bonne réponse ou tu n'as pas une bonne réponse. Hein. C'est souvent une correction automatique. On peut faire une rétroaction instructive, dans la mesure où on dit c'est une bonne réponse, mais voici comment tu pourrais t'améliorer. Ça, on pourrait voir avec WorkLab jusqu'à quel point on pourrait le faire, c'est-à-dire d'accompagner les élèves. Et enfin, une rétroaction d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire euh, euh, véritablement une rétroaction où, où, où on dit à l'élève, c'est une bonne réponse une mauvaise réponse, mais voici comment tu pourrais t'améliorer. On ne peut pas toujours le faire, même avec les outils interactifs en ligne ce n'est pas toujours euh, facile de le faire. Dans le meilleur des mondes, on voudrait bien. Nous, on pense que, euh, je pense qu'il faut jongler à travers ces différents types de rétroactions-là, véritablement, euh, puis de servir de ces outils-là, comme club par exemple, pour, encore une fois, varier, en fait, ces rétroactions. Enfin, on met à votre disposition, dans le cadre de cette présentation-là, deux vidéos euh, qui montrent euh, des exemples concrets de comment on pourrait investir les questionnaires interactifs. Euh, par exemple, on vous montre un exemple avec une enseignante au primaire du, du Centre de service scolaire euh, de l'énergie au centre euh, en Mauricie. Et vous avez aussi une autre vidéo, on vous a montré, qui, qui explicite aussi euh, comment utiliser les questionnaires interactifs euh, au secondaire, par exemple, donc euh, avec une enseignante du Centre de service scolaire de Montréal. Euh, ben voilà, écoutez, euh, on essaie de respecter le 30 minutes, on en est à 33. J'espère que vous allez nous, euh, nous pardonner de ce petit écart euh, au niveau de la gestion du temps. Euh, avant de partir, euh, avant de nous quitter, évidemment, on reste pour les questions. Cependant, autrement, si jamais vous pouvez nous laisser un petit commentaire, euh, euh, remplir un petit formulaire que je mets dans le clavardage, ce serait très apprécié. Euh, on a des habitués parmi nous, mais c'est toujours intéressant, euh, on lit vos commentaires et ça nous permet de connaître, euh, de connaître en fait ben, ce que vous avez pensé de la présentation. Puis le cas échéant d'améliorer ces présentations-là, ces webinaires-là. Aussi, euh, bon, Médric, euh, je ne sais pas si tu peux remettre peut-être la, la, la diapo. En fait, on a d'autres webinaires qui s'en viennent. Donc, euh, la semaine prochaine, nous allons présenter. Euh, nous allons présenter Mentimeter et par la suite, le 9 mars, nous allons présenter euh, Socrative. Donc le 9 mars, donc Mentimeter le 24 février. Alors, euh, j'ai mis le formulaire pour l'appréciation du, du, du questionnaire. et N'hésitez pas à communiquer avec nous. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez essayé un, un outil qu'on vous a présenté dans le cadre d'un webinaire, vous pouvez quand même nous écrire. Euh, nous parler d'une nouvelle version peut-être qui, qui, qui existe, vous pensez qu'il y a une fonction qui nous a échappé, vous nous écrivez, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous lire.